Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à tous. Merci de participer dans la session qui est dédiée aux résultats du, travail des meilleurs, du Forum des meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Bienvenue à tous ceux qui sont à Katowice, bienvenue à ceux qui sont avec nous par Internet. Je suis membre du groupe de conseil MAG, et est l'une des modératrices du travail des meilleurs, du Forum des meilleures pratiques pour la cybersécurité. Je souhaite la bienvenue en particulier à ceux qui se connectent à nous par le biais de HUB, en particulier celui de Madagascar. Donc notre format est un format hybride et vous pouvez prendre la parole aussi bien de la salle que par Internet. J'aimerais en premier lieu donner la parole à Marcus Humer qui, comme moi, euh, m'odère euh, le forum des meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Oui, bonjour à tous, indépendamment de où vous êtes. Je voulais euh, dire quelques remarques, faire quelques remarques hein, préliminaires en ce qui concerne le travail du, du forum de meilleures pratiques euh, en matière de cybersécurité. Ce sont des groupes de travail qui ont été créés en 2014 et leur objectif était d'élaborer des résultats plus concrets car bien souvent l'IGF rencontrait des critiques où euh, les résultats des débats n'étaient pas suffisamment concrets. Donc le Forum des meilleures pratiques génère des rapports très concrets, des conclusions très concrètes. Comme je l'ai mentionné, euh, les premières conclusions de ce type sont apparues en 2016 et depuis cette année, euh, chaque année, euh, on a on élaboré des rapports à base des travaux effectués dans le cadre du Forum des meilleures pratiques de l'ONU. Donc Nous parlons maintenant beaucoup du futur de la coopération numérique. Nous avons une feuille de route du secrétaire général euh, pour euh, la coopération numérique. Nous avons aussi ce, cet accord mondial numérique qui se dessine à l'horizon. Et nous avons aussi le Forum de coopération IGF+, qui euh, trouve sa place dans le paysage. Le secrétaire général euh, appelle à plus de travail plus inclusif dans le cadre de ce forum. Donc je dis de, de travail qui sera plus euh, inclusif, plus euh, pertinent et plus concret. Euh, eh bien, euh, je pense que ces travaux du BPF, donc des, de ces forums de meilleures pratiques. Uh, best Practices Forum, c'est des questions qu'il faut discuter pendant des rencontres telles que celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être euh, avec nous, de participer dans le cadre euh, de cette session qui, euh, qui résume les résultats du BPF pour la cybersécurité. Comme mentionné avant, ces formes de meilleures pratiques euh, ont une longue histoire. Nous travaillons depuis quelques bonnes années. Et en particulier, dernièrement, nous nous concentrons sur les questions de normes concernant la cybersécurité. Et là, je vais montrer quelques diapositives au sujet de, des résultats que nous avons déjà euh, créés. J'espère que vous voyez tous la diapo. C'est justement euh, la diapo du, sur le travail du BPF pour la cybersécurité. Nous nous rencontrons ici en 2021. Ici, c'est le programme de nos... Euh, de notre réunion. Je vais vous dire tout euh, ce que nous avons fait dans les dernières années. Ensuite, je vais, on va faire une petite revue des travaux dans le cadre d'un des sentiers thématiques dont s'occupe notre BPF. Et ensuite, euh, nous allons euh, parler en détail du, du sujet suivant qui concernera la vérification euh, de, de, de, du fonctionnement de ces normes dans des euh, cas concrets d'enfreintes à la cybersécurité. L'histoire, en 2018, pour la première fois, les BPF ont commencé à regarder de près les questions relatives aux normes. Nous voulions donc organiser euh, ces travaux de telle sorte à identifier ou à définir ce que les différentes normes, valeurs et cultures veut dire pour les différentes parties intéressées. Donc nous avons regardé les problèmes d'élaboration de, de normes mais aussi des normes qui existaient déjà parce qu'il y en avait déjà qui avaient été mises en œuvre euh, et adoptées nous avons commencé à réfléchir et analyser ces normes dans un contexte plus large. En 2019 euh, nous avons euh, travaillé sur l'opérationnalisation opé euh, donc de la, la mise en œuvre, c'est-à-dire de quelle manière, quel, quels organismes signent euh, ces normes, qui, quelles sont celles qui les appliquent et de quoi a l'air cette euh, application. La même année, nous avons aussi commencé à regarder en détail les contrats euh, multilatéraux qui concernaient certaines normes sur la cybersécurité. Donc, nous avons analysé les contrats signés par les représentants de différents milieux pour voir ce qu'elles contiennent et, et quelles. Euh, comment elles sont mises en œuvre en pratique et comment elles s'inscrivent dans le, la formation des normes qui euh, régulent ce domaine. Euh, en 2020, nous avons regardé de près les principes normatifs qui décident de, euh, du déroulement de la gestion de ce domaine euh, à l'échelle mondiale. Donc nous avons commencé par euh, regarder de près ce qu'étaient ces normes et quel était leur impact sur les manières de gérer le cyberespace pour voir de quelle manière ces les normes qui, euh, qui marchent dans une partie du monde puissent être aussi peut-être appliquées dans d'autres d'autres régions du monde. Mais dans, on passe à notre année 2021 et on réfléchit sur la possibilité de créer de, euh, de, créer des, de la valeur euh, Ajouter encore, il s'avère que les normes sont élaborées, on peut voir des points communs entre les contrats qui sont signés, qui sont concernés, et qui se référaient à des normes concrètes concernant la cybersécurité. Nous sommes donc arrivés à cette conclusion que les normes sont le résultat de, cer de certains événements qui ont lieu dans le cyberespace donc euh, elle résulte de certains incidents euh, dans le cyberespace. Nous voulions prendre en compte certaines questions du type euh, de l'identification euh, euh, d'événements, quels sont les débats qui ont lieu, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cybersécurité. Donc une approche plus large. Dans le cadre de notre forum de meilleures pratiques, nous avons trois sentiers thématiques. Le premier de ces sentiers étant le sentier euh, concernant l'analyse des euh, contrats qui sont déjà signés. Nous travaillons là-dessus depuis trois ans et nous continuons cette initiative. Et en ce qui concerne les modérateurs de ces sentiers, c'est entre autres John Herring et Pablo Hinohosa. Donc, c'était euh, ce premier sentier, l'analyse de tous les documents normatifs, ensuite le choix de ceux qui euh, avait la plus grande influence sur le sub cyberespace et qui marchait le mieux dans le cadre de différents euh, événements en, dans le cyberespace. Nous avons aussi voulu, de regarder de, de, voulu regarder de près les éléments qui étaient communs euh, pour les différentes normes et ce, ce qui était euh, utilisé dans, dans peu de documents de ce type. Avec, au cours du temps, nous avons analysé de plus un nombre croissant de documents. Et cette année, nous avons analysé, nous en avons analysé 3, 36. Le deuxième sentier thématique, c'est le sentier qui concerne les événements en matière de supersécurité Nous avons élaboré une liste d'événements euh, importants euh, sur la. Dans la en matière de cybersécurité, des 23 30 dernières années, et nous avons commencé à analyser de manière très détaillée ces événements. Nous avons commencé à réfléchir de savoir si les nombres qui existent aujourd'hui auraient peut-être permis de prévenir de tels, ex, de tels incidents si elles avaient été euh, mises en œuvre dans le passé. Donc ça, c'est nos sentiers thématiques. Et dans le cadre de ces travaux, nous avons publié euh, des euh, comptes rendus spéciaux qui sont que vous pouvez télécharger. Euh, dans, sur notre site internet. Troisième euh, santé thématique est ici, Chetal Kumar et Marcus Kumar qui gère ça. Il s'agit ici de la communication avec les entités intéressées par de savoir comment mieux l'opinion publique peut apprendre plus sur le sujet des normes, comment nous pouvons coopérer en matière de ces normes pour, euh, par exemple, mener des analyses détaillées de nouveaux événements qui peuvent survenir. Donc, pour euh, faire la synthèse de nos travaux cette année, il est bon de dire que nous, nous avons tenu à euh, dire, à constater de quelle manière ou comment pouvons-nous dire que les principes qui ont été mis en œuvre ont fait euh, leur effet, s'ils aident réellement à résoudre des problèmes liés à l'enfreinte de la cybersécurité. Devant nous, une session très intéressante, donc je passe la parole à Pablo Hinojosa, qui nous dira ce que nous avons fait en matière d'inventaire et de, de l'analyse de contrats qui concernent les normes concernant la cybersécurité. Et nous allons voir comment ces normes sont construites. Et nous réfléchissons euh, sur, euh, la, de, de, sur ce que nous pouvons apprendre grâce à de, à de telles normes pour le fonctionnement de la cybersécurité. Ensuite, nous passerons évidemment au sujet suivant et ce sera un sujet concernant le... le la réponse à la question, si les noms d'aujourd'hui pourraient aider euh, à résoudre les problèmes qu'on a eus dans le, dans le passé. Et après, on a le temps pour faire une grève discussion. Merci beaucoup pour, euh, de, pour participer à cette débats. Je vous heureux de vous voir avec nous. C'est pour, pour vous que nous travaillons. Nous voulons que ces discussions soient les plus concrètes possibles. Nous apprécions le fait que vous nous avez consacré du temps. Et nous espérons euh, que vous appreniez des choses intéressantes aujourd'hui. Pablo. Merci beaucoup. C'est un, un grand plaisir de pouvoir prendre la parole en une telle compagnie. J'aimerais vous rencontrer. J'aurais aimé vous rencontrer en personne à Katowice. Je, je suis resté bloqué au bureau, euh, hélas, ici. Euh, je suis donc en ligne, j'ai parlé de la thématique numéro 1, j'ai une présentation sur le sujet. Est-ce que vous la voyez J'aimerais que vous me confirmiez si vous la voyez bien à l'écran, là-bas à Katowice. Vous la voyez très bien. Anna Khan et moi-même parlerons de ce que nous avons pour l'instant réussi à réaliser dans le cadre des travaux autour du domaine thématique numéro un, Je ferai pour ma part référence à une analyse quantitative, alors qu'Eneken s'occupera occupe, de, des aspects plus qualitatifs de nos travaux. John Herring, c'est celui qui a été euh, à la direction des travaux, mais qui, qui ne participe pas à la discussion aujourd'hui, à notre discussion, hélas, parce qu'il a été mobilisé, mobilisé sur une autre session, euh, sur un événement parallèle. Mais je vais vous présenter des aspects que, que lui-même aurait soulevé. Ne vous inquiétez pas. Euh, des bénévoles donc ont été engagés dans notre travail, grâce auxquels nous avons pu collecter des, de, des données. Le rapport l'apport de ces bénévoles euh, a été particulièrement précieux. Ce sont des gens qui se sont proposés d'eux-mêmes, qui se sont organisés d'eux-mêmes, et je voudrais souligner leur rôle ainsi que celui de John qui n'est pas là. Comme Martine l'a dit, le, le gros de notre travail, c'était euh, analyser les normes en matière de cybersécurité. Nous avons réalisé un inventaire, une analyse des normes, ainsi que des contrats euh, contenant ces, ces normes. Il faut garder à l'esprit que notre forum, notre forum de meilleures pratiques concernant la cybersécurité a dû, pour commencer, réunir les critères selon lesquels les contrats seraient analysés. Quels étaient, quels étaient donc, quels auront été ces critères Eh bien, voilà. Le premier, c'était la chose suivante. Il fallait que les contrats soient internationaux. Deuxième critère, les contrats devaient avoir pour but d'améliorer la situation générale en matière de cybersécurité. Nous avons donc réuni euh, tout un ensemble de contrats sans traité. Il n'y a pas de traité, il n'y a pas d'accord officiel, de, de, de pacte, de charte signée entre des pays donnés. L'idée était vraiment de réunir des contrats sur des normes non contraignantes en matière de cybersécurité. Voilà la liste. Je pense que qualitativement, c'est une très bonne liste. Je dois également dire qu'en 2020, nous avons analysé dans le cadre du rapport 22 contrats et que cette année, il y en avait 36. C'est une augmentation, 14. Ce sont des contrats multilatéraux avec des contrats signés dans le cadre des travaux des activités de l'ONU, il y a par exemple un contrat qui a été passé par un groupe d'experts gouvernementaux travaillant dans le cadre de l'ONU. Il y a aussi un contrat qui a été récemment signé par un des groupes de travail euh, engagés sur ces sujets. Il y a aussi un, des contrats signés par euh, des groupes euh, cohérents de parties prenantes. Ça peut être des, des forums, des, des syndicats professionnels, des groupes euh, sectoriels, euh, toujours sur le sur le numérique, bien sûr, il y a un autre groupe, à savoir les contrats qui ont été signés par des représentants de divers milieux, de divers parties prenantes. Alors ici, je pense qu'il serait bon de, euh, de citer l'appel de Paris euh, pour plus de sécurité et de confiance. Il y a la charte de la confiance, encore un document, document signé par la Commission mondiale à la stabilité du cyber donc, la stabilisation du cyberespace et puis nous avons placé un contrat signé par la fondation world wide web euh, voilà donc un ensemble de, de normes une collecte de données je ne sais pas si vous connaissez le, le rapport de 2020 j'espère que oui mais euh, quelle était l'idée, en fait Quel était le but du rapport 2020 Le but était de rassembler les normes principales, les plus importantes, les normes ayant été collectées dans, dans, le, report, dans le rapport publié en 2015 par un groupe d'experts gouvernementaux de l'ONU. C'est de l'année dernière. Cette année, nous avons élargi un peu le cadre de notre analyse et avons créé six catégories. En ce qui concerne les éléments concrets euh, auxquels les normes ont fait référence dans les contrats. On pourra ici citer des éléments tels que les droits, liberté, la crédibilité des produits, euh, la coopération, le soutien, euh, le soutien technique, accompagnement technique, etc., etc. Donc six catégories et très concrètement 26, divers, 26 différents éléments auxquels les normes devaient faire référence afin d'être prise en considération dans notre étude. Nous avons donc analysé les divers clauses, les divers alinéas des, des contrats. Il y a une chose à remarquer ici, c'est que les analyses de ce type comportent toujours une part de subjectivité. Je pense que cette subjectivité, elle est liée à l'approche de la personne qui va, faire le, qui va mener le travail c'est difficilement évitable. Cela étant, nous avons, nous, nous sommes efforcés de, de juguler le plus possible cette subjectivité euh, grâce, à, grâce à la méthodologie. Ces euh, résultats ne, ne sont censés être que le début de, de nouvelles négociations. Nous ne voulons rien imposer. Nous voulons euh, apporter notre pierre à la, à la conversation, contribuer à, à la qualité de la conversation. John, notamment, a réalisé un excellent travail et tout comme nos bénévoles, je, je leur tire mon chapeau euh, une nouvelle fois. Euh, c'est un, un grand travail qui a été fait au niveau de l'ordonnancement des alinéas pour diverses catégories, etc. Euh, euh, c'est écrit petit, hein, vous ne lirez pas tout, euh, c'est tout à fait normal. Je ne commenterai que certains éléments. Sur certains contrats, il y a... Il est, certains contrats mentionnent les droits de l'homme. Chose, assez, conclusion assez intéressante. Et puis, autre conclusion intéressante, la plupart des contrats euh, mentionnent également la euh, coopération générale. Nous avons ensuite mené d'autres études, dont des résumés concernant la fréquence avec laquelle la fréquence d'apparition des diverses catégories dans les, dans les différents contrats. Il s'est en entre autres avéré que 86% des contrats faisaient référence au, à la coopération générale, tandis que 69% des contrats analysés mentionnaient les droits de l'homme. C'est donc fort intéressant. Ces résultats, d'ailleurs, corroborent les conclusions des autres rapports sur les bonnes pratiques publiés en 2020, ce qui signifie que cette coopération, d'une manière générale, la coopération générale, c'est une conclusion, une conclusion intéressante. Nous attendions plus à ce que les rapports, les, les, les mentions aux droits de l'homme soient plus fréquentes. Ça, ça a été une, une légère surprise. Pour ce qui est de ce qui apparaît plus rarement, eh c'est c'est quoi C'est les éléments concernant certaines limites par rapport à la construction de la création de potentiel numérique, euh, les, les étranglements, par exemple. Euh, les botnets, par exemple, 8% seulement et 11% des, des contrats. Et puis, il y a les activités des, euh, des entités non étatiques. Les botnets sont des réseaux d'ordinateurs de, affectés par des virus remarque de la cabine. Nous voyons ici euh, un autre euh, élément graphique plus lisible, plus intelligible, plus intuitif je pense. Vous savez, il y a beaucoup de données qu'il faut essayer de, de synthétiser comme ça. Il s'agit de montrer euh, la, comment la fréquence d'apparition de tel ou tel élément a évolué avec le temps. Donc, nous avons divisé les contrats en plusieurs groupes selon euh, l'époque où, où les contrats ont été passés et on voit euh, les sujets qui sont évoqués et la fréquence avec laquelle euh, ces sujets sont évoqués et l'évolution de la dite fréquence. On voit que la coopération l'assistance, par exemple, c'est quelque chose qui va... Euh, euh, qui augmente. Euh, c'est le cas des droits et des libertés aussi. Et puis nous avons analysé les textes. Alors ici, nous avons euh, analysé 26, euh, 26 contrats, mais nous avons... Euh, supprimer les introductions. Tout ce qui était chemin battu, tout ce qui était préambule, tout ce qui était stéréotypé pour vraiment nous concentrer sur les clauses, sur la, la substantifique moelle des, des textes. Nous avons rassemblé des textes, analysé les dix textes et ce que nous avons vu, c'est que il existe un groupe de mots apparaissant le plus souvent, on a par exemple « données »,« sécurité »,« cybersécurité »,« information. On a ensuite euh, des mots comme « état »,« l'état euh, »,« les états » ou « l'état » avec une majuscule « accès »,« accessibilité ». Ça c'est un algorithme généré informatiquement euh, avec les mots qui apparaissent le plus, le plus souvent. Ainsi, ah, nous savons de quelle manière ces mots sont reliés les uns aux autres, comment ils coexistent, comment ils, ils forment, ils créent du sens ensemble, ça pourrait être vraiment faire l'objet de, de nombreuses analyses ultérieures, mais le temps, évidemment, il, il existe des limites de temps. Voilà un tableau aussi que je, je tenais à vous montrer. C'est un tableau qui montre, euh, deux, vous avez, il y a deux colonnes euh, de choses imposées et, euh, et de choses interdites. Ça peut être des choses positives ou négatives, ça peut être des choses imposées ou interdites, par exemple. Ouais, on va écrire que, on écrit que quelque chose, qu'une telle ou telle organisation s'engage à faire ceci, cela, etc. Ou va faire tout son possible pour... Etc, etc, etc, donc voilà pourquoi, comment, ça, euh, comment fonctionnent les contrats, donc ce sont vraiment des éléments descriptifs qui doivent être pris en considération dans le cadre des analyses qualitatives et, et voilà en quoi a consisté notre travail lors des, des travaux euh, autour du fil thématique numéro 1. Merci beaucoup. Euh, nous, nous passons la parole à, à Anneken. merci Pablo. Nous n'avons plus que peu de temps, je reprendrai la parole plus tard, donc je, je vais être vraiment très bref, deux phrases uniquement de ma part, si vous le permettez. Au sujet de l'analyse qualitative et quantitative, premièrement, je vais vous dire que euh, les chiffres que vous voyez ne disent pas beaucoup sur la qualité des normes en vérité. Nous devons donc comprendre que le consensus concernant euh, un sujet donné ne se retraduit pas nécessairement à euh, une force de frappe. Donc, je vais essayer de, de, de parler de manière concise, c'était juste une petite contribution de ma part. Plus tard, je, je reparlerai. Merci beaucoup, merci Pablo. Pour cette revue des, des travaux du groupe Sentier 1. Maintenant, je pense euh, la voix Mary Noddle qui va nous, nous parler du Sentier 2. C'est dommage que vous ne soyez pas avec nous ici à Katowice, mais euh, nous pouvons au moins nous voir en ligne. Moi, je vais parler des travaux du groupe qui s'occupait du Sentier 2. Donc notre objectif était d'analyser des tests, des normes par rapport aux, aux événements qui ont eu lieu sur Internet. Donc euh, il s'agissait de réfléchir sur, euh, de savoir comment les normes existantes peuvent, peuvent permettre de réduire les, les événements négatifs dans le cyberespace es, comment ces normes euh, dans quelle mesure elles sont efficaces par rapport à, aux, ex, euh, aux événements existants. Je voudrais avant tout aussi euh, remercier, remercier tous les bénévoles qui ont travaillé pour nous. Je cite les noms, Ali Dwight, Barbara, uh, Fred Hansen, Evan Summers, Louise Mar Marie Hurel et d'autres. Merci beaucoup à ces personnes, car sans leur contribution, ça aurait été vraiment très, très difficile de pouvoir réaliser nos travaux. Notre plan était très ambitieux. Nous voulions voir de près les événements importants, euh, les grands incidents sur, euh, sur Internet en matière de cybersécurité. Et nous voulions mener une analyse euh, de, à caractère plutôt qualitatif nous voulions mieux comprendre l'influence de ces incidents et aussi euh, communiquer avec les équipes qui, euh, qui réagissent aux, aux incidents euh, sur, le, sur le réseau. Vous pouvez vous, vous pouvez vous imaginer, les travaux ont été vraiment intenses, mais très satisfaisants. Euh, je suis heureuse de pouvoir vous parler de nos conclusion dans le cadre du forum IGEF. Nos conclusions ont été formulées dans le cadre d'un rapport qui, euh, espérons-le, sera objet de discussion à haut niveau. Et nous allons créer une banque commune euh, concernant les événements de cybersécurité et comment ils se retraduisent, euh, quel, quel leur impact sur la vie euh, des individus. Avant de passer à nos, à nos conclusions, je vais peut-être parler d'abord de la méthodologie de, nos, euh, de notre recherche. Évidemment, euh, des incidents en matière de cybersécurité, il y en a eu plein. Si vous imaginez, le premier coup pas euh, était identifier les différentes formes de cyberattaques. C'était déjà un défi. Nous voulons nous assurer que la portée de nos travaux sera suffisamment large et nous voulions donc que cette tentative concernant les incidents, que ce, cet échantillon soit réellement représentatif en, euh, géographiquement. Donc, vous voulez analyser des incidents qui ont un impact sur les gens dans différentes contrées du monde c'était des incidents qu'on qu a réussi à prévenir ou en euh, réduire les impacts, mais c'était des incidents qui, euh, potentiellement, auraient pu impacter la vie de nombreuses gens ou des incidents qui auraient euh, pu euh, changer le discours international. En, en d'autres termes, nous voulions que ces incidents soient des incidents... Euh, important qu'il y ait l'effet le, de l'échelle et euh, des incidents qui sont inscrits dans la mémoire collective parce qu'ils ont été présents dans la presse par exemple. Un tel incident de cybersécurité peut prendre des formes très différentes. Martin en avait parlé, n'est-ce pas? Euh, donc nous avons parlé des attiques, de DDoS, de, de malware. des euh, menaces, on a aussi parlé de techniques différentes, de, de, de, de dévoilement des données sur Internet, donc des infractions de toutes sortes. Et en fait, euh, en fin de compte, nous avons euh, créé une liste de neuf incidents, neuf incidents dont nous voulions... Euh, Apprendre des choses. Nous voulions savoir, en apprendre plus sur leur sujet que ce que nous savions euh, sur la base des publications. Nous avons donc analysé toutes les informations accessibles et euh, nous avons essayé de nous répondre à la question de savoir si les cybernormes pourraient, si elles avaient été euh, mises en œuvre. Aurait-elle pu euh, se retraduire sur euh, ces incidents que nous avons identifiés Qu'est-ce que ces normes devraient être Lesquelles de ces normes euh, seraient les plus de euh, plus grande aide en matière de ces incidents que nous avons identifiés Évidemment, toutes ces informations, nous allez, vous allez les trouver dans notre compte-rendu. Je vais euh, citer des fragments de, de ce rapport, d'ailleurs. Par exemple, le virus CIH, c'était l'un de ces incidents, c'était en 1999. C'était euh, surtout les, les ordinateurs avec euh, Windows qui étaient objets de l'attaque. La, la réaction de, du côté de Microsoft était très efficace et Microsoft depuis ce temps-là, d'ailleurs, euh, s'engage beaucoup dans les travaux euh, de réponse rapide. Ensuite, il y a eu des attaques D2 des en 2007 euh, un autre euh, exemple très intéressant, je crois qu'on en a déjà parlé aujourd'hui pendant l'une des sessions, c'était donc euh, le GhostNet. C'était une attaque sur les activistes tibétains, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2009 il me semble, et c'était des attaques euh, ciblées envers les représentants euh, de la société civile, les journalistes, les activistes, et ainsi de suite. Et là, nous avons effectué une recherche approfondie et une analyse qualitative. Et je sais que nous serons rejoints pendant ce panel par quelqu'un du Tibet, donc on pourra en parler euh, plus tard, plus en détail. L'incident suivant que nous avons euh, analysé était une attaque euh, sur l'infrastructure. C'est un incident... En ce qui concerne l'affaire Snowden, c'est un incident que nous avons regardé de près parce que c'était euh, bien un exemple d'événement pendant lequel cette fuite d'informations aurait pu se retraduire euh, sur euh, le changement de discours euh, dans le monde. C'est pour ça que nous avons pensé que cet incident euh, valait la peine d'être mis sur notre liste. Ana Anastasia a analysé euh, un incident qui concernait... Une question très importante. C'était Highbleed. De même, en 2017, il y a eu une infraction de, de, de flux de données en Inde. C'est un incident que nous avons, sur lequel nous avons travaillé aussi. Enfin, en 2020, l'attaque SolarWind, intéressante, il nous semblait, euh, il s'agissait d'une attaque qui a, appliqué, qui a attaqué le, le hardware, le, les, les équipements euh, lourds. Ordinateur. Et enfin, un incident concernant l'utilisation de spyware, de, de programmes d'espionnage. Donc, Pegasus, en d'autres termes. Eh bien, c'est un incident qui, euh, qui, a, qui fait les, les unes des journaux. Je, je souligne encore une fois que nos analyses étaient censé être des analyses qualitatives. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour vous en parler plus longuement, mais comme vous voyez, c'est des incidents de type différent. Il y a aussi des conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Je vous encourage donc de, à lire notre rapport parce que nous euh, espérons un retour d'informations de, de votre part. En menant ces travaux euh, de recherche, je, je me suis intéressé énormément à ces sujets. Il me semble que cette année devrait être continuée. On peut dire que notre rapport est un rapport de travail qui peut être développé parce que ces travaux que nous faisons peuvent être continués. J'aimerais beaucoup que, ce, que ces travaux à nous aient sa continuation parce que nous collectons, nous créons une banque d'informations. C'est une banque d'histoire au pluriel concernant les différents événements dans le espace qui peuvent être très utiles dans le futur parce que ce sont des impacts qui enfreignent les droits d'individus concrets. Donc euh, les, ces histoires sont très intéressantes, très intéressantes et un grand avertissement pour nous pour le, dans le futur. J'espère que vous allez, vous allez rejoindre nos efforts dans le cadre du Forum des meilleures pratiques et j'espère que si quelqu'un euh, s'est senti intéressé et voudra nous rejoindre, euh, il se sentira motivé pour le faire. Je vous remercie et je vais passer la parole au modérateur. Merci. Merci. Beaucoup. Pour cette description des travaux menés par le groupe concentré sur le fil thématique numéro 2, je voudrais maintenant ré répéter une chose qui a été dite par Mallory et qui concernait euh, tous les groupes de travail, à savoir que les activités euh, menées sur le cyberespace, les, les cyberdangers euh, euh, sont lourdes de conséquences. Il est difficile de juguler totalement, euh, de réduire de, complètement ces risques de faire disparaître, mais nous pouvons les réduire de manière significative nous pouvons réduire de manière significative les conséquences des cyberattaques en faisant en sorte que les victimes soient euh, protégées dans la mesure du possible. Et c'est pourquoi nous mettons au point des normes internationales. Dans le cadre de notre groupe de travail, nous essayons de voir comment ces normes pourraient euh, limiter les conséquences des cyberdélits pour ce qui est de... en protégeant, par exemple, des usagers, des individus ou des organisations. Lançons maintenant le colloque en lui-même, la discussion interactive. Nous essaierons de répondre à la question de savoir comment faire en sorte que les conclusions qui sont tirées grâce à nos documents puissent avoir, des, puissent avoir une, une emprise euh, sur le réel peuvent avoir pris sur la pratique. Nous aurons euh, l'occasion d'écouter des gens comme Mallory, Noldell, Pablo, Inor Jose et Sheetal Kumar qui ont participé aux travaux. Ce sont les trois personnes qui ont, euh, qui ont géré, qui ont chapeauté les travaux des trois groupes. Je leur donne la parole dès maintenant. Une, euh, ça fait beaucoup de responsabilités pour trois personnes, vous savez, mais euh, je propose que Mallory soit un peu la, la modératrice de cette partie, euh, parce que l'automodération collective sera compliquée. Mais puisque j'ai le micro, je vais m'en servir, et je vais dire qu'il est extrêmement important d'analyser la, la valeur qui découle de ces rapports préparés, rédigés par les experts. Il est important aussi de réfléchir à, au rôle que le forum des meilleures pratiques pourrait jouer, euh, lequel est organisé dans le, dans le cadre du sommet numérique de l'IGF. Après, je vais proposer à, vraiment à Mallory de, de prendre la baguette. D'accord. Je vais essayer d'être digne de la mission même si vous êtes tous sur Zoom, sauf alors que moi, je suis à Katowice, mais pourquoi pas, je pense que ça, ça devrait être faisable. Je pense tout de même qu'il serait bon que chacun se présente, parce que ce que j'ai n'ai pas, c'est la liste de tous les intervenants. Donc j'aimerais que vous vous présentiez brièvement pour commencer. Après quoi, euh, j'aimerais que vous répondiez tous aux questions, aux quatre questions. On a quatre questions et six intervenants. La première question est la suivante. Quelles sont les tendances que vous avez identifiées en matière de développement de normes autour de la cybersécurité Et où vous semble-t-il que nous allions Où ces tendances nous mènent-elles Ça, ce serait la première question. Quelles sont vos impressions là-dessus Où, où allons-nous Dans quelle direction ces tendances semblent nous faire aller Voilà la question que je vous pose. Je suis seul sur place vous êtes sur Zoom, je n'ai pas la liste des intervenants, donc merci encore une fois de bien vouloir vous présenter et peut-être déterminer l'ordre entre vous. Moi oh non plus, j'ai pas la liste des intervenants, vous savez, mais je, je, je répondrai à la question. Je propose que chacun d'entre nous réponde à la première question. On passera la suite en, en, après D'accord, faisons cela. Commençons par la première question. Très bien. Alors, allez-y. Je m'appelle Chris. Chris Payne. je suis président du Forum mondial de l'expertise cyber, de l'expertise sur la cybersécurité. Notre fondation, la GFC, est une fondation qui, euh, qui crée de nouvelles, de nouvelles capacités, de nouvelles compétences. Euh, sur une communauté d'environ 150 parties prenantes avec beaucoup d'États de, de, de représentants du secteur public de la société civile. Et je pense que ces, ces liens euh, sont importants. Je vais parler du point de vue vraiment de, de la GFC que je, que je représente. Je voudrais dire que les travaux de notre forum sont très importants parce que ce qu'on arrive à faire, c'est à visualiser les, les tendances actuelles. Et puisqu'il est question de, de tendances, je voudrais dire que nous, nous accordons une, atten une attention croissante aux incidents en matière de cybersécurité. Et non seulement dans le cadre de notre groupe, de la GFC, mais de diverses structures de l'ONU. Je sais que les incidents en matière de cybersécurité sont de plus en plus hauts dans la liste des priorités et je pense que c'est une tendance indiscutablement positive. Au sein de, de, de la GFC, nous essayons non pas de créer de nouvelles normes, mais de faire en sorte que les normes existantes soient respectées. Nous parlons souvent de la meilleure manière de faire respecter les normes qui existent déjà, comment les faire respecter au jour le jour. Je vais maintenant enlever un peu ma casquette euh, et je vais parler de ce qui se passe en dehors de, de mon organisation. Il me semble que il est important de garder à l'esprit les questions de responsabilité. Il faut savoir qui devrait être tenu responsable des cas de non-respect des normes. S'il n'y a pas de... Si personne ne tire les conséquences, si personne ne subit les conséquences, alors, hélas, les normes n'ont aucune raison d'être. Aujourd'hui, par exemple, les normes euh, mises au point par le groupe d'experts gouvernementaux euh, des Nations Unies ont été euh, analysées par nos soins. Et nous réfléchissons à la question de savoir si ces normes, effectivement, pourraient réglementer les questions liées aux logiciels euh, espions, aux rançongiciels, etc. C'est effectivement. Euh, ce serait tout de mon, de mon côté. Je dois dire que nous réfléchissons principalement à la question de, de savoir comment faire pour que les normes soient respectées. Et nous nous impliquons dans nos travaux des représentants de divers milieux. Voilà, merci. Merci, Chris. Bart, maintenant. Bienvenue. Bienvenue. We can go with as, as well. Bien, Shérif, alors, en attendant. Mm -hmm. Bonjour, merci de m'avoir euh, accordé la parole. Je suis professeur. Et je... Je suis euh, académicien, je, je travaille dans la recherche. J'ai cru entendre une voix. C'était une question On a, Non, non, ce n'est pas une question, c'est juste une remarque. Il y a beaucoup d'écho. Attendez, je vais utiliser des écouteurs. J'ai branché mes écouteurs pour éviter de, de, de, de créer de l'écho, en fait. Ok, euh. excellent. Est-ce que c'est mieux maintenant Oui, pas mieux. Donc je suis membre de, de l'UNGGE, groupe d'experts gouvernementaux auprès des Nations Unies, depuis 2015. En pratique, je suis originaire d'Égypte. J'habite aujourd'hui aux États-Unis, je suis Égyptien et en Égypte j'ai pu participer à, à diverses initiatives nationales liées aux aspects cybersécurité. J'ai aussi travaillé à un forum international dans le cadre de l'ITU, entre autres. Pour ce qui est de ces travaux concernant les meilleures pratiques, il faut avant tout euh, porter un regard sur les normes, se pencher sur les normes. Ce qui est important, c'est de réfléchir à la meilleure manière de construire de la confiance, mais avant, euh, avant qu'il se passe, avant les événements, avant qu'il y ait des événements négatifs en matière de cybersécurité. Donc essayons d'avoir toujours un coup d'avance pour être prêt, à, des, pour être prêt à, à réagir. On parle des films. Je dois souligner qu'il faut nous intéresser aux meilleures pratiques, entre autres en matière de mise en application de normes. Et pour ce qui est de faire respecter les normes, il ne s'agit pas que de créer une liste, il s'agit aussi de travailler à la mise en application et à l'application, la, à, à la mise en vigueur, au fait de faire respecter les normes. Euh, on a parlé de l'attaque des DOS on a parlé des botnets, les réseaux d'ordinateurs infectés. C'est arrivé dans mon pays à une assez large échelle parce que des, un, un pays euh, voisin a attaqué justement l'Égypte à l'aide d'un botnet, à l'aide d'un réseau d'ordinateurs infectés. Dans ce type de, de, de, de contexte, on se demande ce qu'il faut faire. Et dans la première réaction, c'est d'essayer de, de limiter les conséquences ce qu'on peut faire grâce à une coopération avec le secteur privé. Bien évidemment, cependant, il faut que le processus soit encore plus large encore, il faut être prêt à ce type de coopération. Cela étant, bien sûr, nous avons aussi beaucoup discuté avec le secteur privé, et des représentants de, du secteur privé se sont efforcés de nous aider. Nous ne pouvions pas non plus euh, enfreindre le droit à la vie privée à la confidentialité de nos usagers. Il faut savoir et garder à l'esprit que les botnets, ils ont des, des, des adresses IP concrètes, et ces adresses IP concrètes peuvent être utilisées par des institutions, par des banques, il peut s'avérer que les banques vont être considérées comme organisations euh, ayant pour but d'espionner leurs clients. Donc il ne suffit pas de dire qu'on a des solutions, qu'on connaît les qu solutions. Il faut qu'il y ait vraiment une approche multilatérale permettant de réagir rapidement. Et je profiterai de l'occasion pour souligner l'importance d'analyser ensemble les divers éléments, les divers incidents, leur évolution, leur scénario, pour pouvoir se préparer aux prochains cas, aux prochains événements de ce type. C'est pourquoi il faut créer les meilleures pratiques qui vont nous permettre d'agir dans la pratique, justement. Pour ce qui est de l'échange d'informations, c'est là aussi un sujet essentiel. C'est un processus qui a été lancé il y a 20 ans déjà dans mon pays. Alors bien sûr, au début... Euh, C'était assez difficile. Et la, le, le lancement de la coopération n'a pas été facile depuis le début, mais on voit à quel point c'est intéressant maintenant, les gens sont conscients de l'importance de, de la création de structures capables de réagir rapidement à des attaques à l'aide de botnets, par exemple. Il faut se souvenir qu'il y a tout un ensemble de partenaires dont les actions doivent être coordonnées lorsqu'on réagit à ce type d'attaque. Donc, c'est très important. La, la coopération est particulièrement importante. Il faut que la, la coopération se fasse au niveau régional, national, international. Et c'est bien ce que nous... Ce, ce que nous faisons dans le cadre de l'Union africaine. Je m'arrêterai ici pour, pour l'instant et je vais donner la parole maintenant. Je vais laisser la, un peu de temps de parole aux autres. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis une des modératrices. Je voudrais maintenant demander à Bart de bien vouloir prendre la parole. Mais ce que je voudrais dire aussi avant de le faire, c'est qu'une des conclusions de l'analyse et euh, ça fait l'écho d'une des autres sessions de l'IGF, il s'agissait de l'importance de bien analyser très exactement les attaques de type ghostnet, Botnet, bot bot parce que ces analyses soulignent l'importance de bien analyser les vulnérabilités de manière à avoir à notre disposition des équipes, des entités, des structures de, euh, capables de réagir rapidement. Donc ces, ces situations doivent être bien comprises, bien analysées pour que l'on puisse bien y réagir. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait réagir Nous ne vous entendons pas, mes... mais... Oui, oui, mais je veux... Si, si vous m'entendez oui, oui, oui, pardon. D'accord. Je ne me voyais pas, par contre. J'ai eu des problèmes de connexion, mais je vois que cette fois, c'est fait. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de, de participer à cette discussion. Je suis responsable de la coordination des centres de réaction rapide aux incidents en matière de cybersécurité. C'est le groupe CERT. Et je m'occupe principalement des vulnérabilités des vulnérabilités cybernétiques. Dans le cadre de notre organisation, nous faisons des rapports concernant les incidents qui ont lieu dans notre pays. Je suis également membre de l'organisation F.I.R.S.T. Donc, beaucoup d'expérience pour ce qui est de l'analyse des, des vulnérabilités cybernétiques. Pour ce qui est des normes en la matière, je pense que ce qui est important, c'est d'identifier les vulnérabilités, justement, entre autres, dans le cadre... Euh, enfin, tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de créer des normes en matière de euh, réaction rapide aux incidents. Voilà la, la zone thématique, le, le secteur d'activité sur lequel je suis concentré. <coughs> pour ce qui est maintenant de la méthodologie, puisque la question est je, je suis euh, je suis un partisan des tests. Je suis pour mettre à l'épreuve les diverses solutions, un peu comme dans le deuxième thématique en fait, c'est-à-dire vérifier si telle ou telle norme permet effectivement d'éviter de bien réagir ou, de, de, ou au moins de, de, de, de réduire les conséquences de tel ou tel incident. Je pense que c'est très intéressant, c'est très important de savoir si les outils sont efficaces et c'est un travail qui doit être continué, je pense. La méthodologie est solide, il me semble. Nous devons continuer à l'appliquer, nous devons rester, euh, continuer à suivre les, les changements. Parce que vous savez, il y a dix ans se sont passés, dix ans se sont écoulés, donc le paysage de la, du cyberespace a évolué. Nous avons affaire à, à de, nouveaux, de nouvelles entités, de nouveaux types d'acteurs. Euh, pour ce qui est des normes, euh, je pense qu'elles qu vont dans le bon sens, qu'elles évoluent dans le bon sens. Lorsque je discute avec, euh, avec les gens du, du milieu, du métier, je vois que les normes sont de plus en plus utiles, notamment concernant la manière d'identifier les vulnérabilités. Je me rends compte que les normes sont de plus en plus nombreuses aussi. On, on nous sommes témoins d'un véritable processus de normalisation. Et c'est une bonne chose. Ça permet une approche cohérente. Il y a encore du pain sur la planche, c'est sûr. Euh, car il existe des cas où, effectivement, on a des attaques qui utilisent des, euh, des, vul des vulnérabilités que nous connaissions déjà. Donc là, ça veut dire qu'il y a un problème. Puisqu'on avait déjà identifié les vulnérabilités, la vulnérabilité a quand même été exploitée par, par un criminel. Ça fait des années que je suis... Euh, que je suis euh, actif sur le sujet de la correction de la, des vulnérabilités. Ça reste un problème très difficile à régler à grande échelle. Il y a une chose que j'ai déjà dite, mais que je vais, sur laquelle je vais attirer votre attention une nouvelle fois, à savoir la facilité avec laquelle on peut utiliser, exploiter des vulnérabilités euh, Lorsqu'on est un cybercriminel, nous avons euh, vu des, de tels cas, par exemple, vous avez vu, on a parlé de SolarWinds, on a parlé de Pegas, Pegas, Pegasus, ça ce sont, euh, il y a les attaques Zero Days aussi, ça ce sont des attaques qui ont été menées, pourquoi Parce que les, les auteurs avaient identifié, avaient remarqué quelques quelques trous dans la défense, quelques vulnérabilités qui n'étaient pas forcément connues du grand public, mais eux les connaissaient. Donc il faut identifier, il faut repérer les vulnérabilités, les points faibles, le plus tôt possible, publier des informations sur le sujet pour utiliser que ces vulnérabilités soient utilisées par des gens mal intentionnés. Essayons de, euh, de contrecarrer. C'est tout pour moi. Merci. Merci, Merci euh, Art. Art C'était euh, des commentaires vraiment très utiles. Maintenant, j'aimerais euh, passer la parole à d'autres participants et membres de notre discussion. Euh, Est-ce que quelqu'un voudrait se référer à ces défis auxquels nous, nous avons affaire euh, Nous avons avec nous, j'espère, Lobsang. qui résulte euh, des études, c'est que les événements concernant la sécurité ont un impact direct sur des individus concrets et sur des communautés concrètes. Et dans certains cas, cette influence peut être énorme. C'est pour, pour cela que je m'absente euh, euh, que je m'adresse à l'Obsang, qui peut nous dire un peu plus euh, du, du, de, de, du point de vue de Private Access euh, Institute. Peut-être vous de, te référer à la méthodologie et à d'autres questions euh, qui ont été euh, abordées ici. Euh, nous n'oublions pas que Anakin est avec nous et euh, on va lui donner la parole après. Je peux attendre, je peux répondre immédiatement. Euh, c'est comme vous voulez, alors commençons par toi Lobsang et ensuite on va passer plus loin. Oui, bonjour, je m'appelle Lobsang et je travaille au Taipei Institute, nous parlons ici de normes, l'organisation dans laquelle je travaille est une organisation dont l'objectif est de limiter l'influence des événements euh, en matière de, de cybersécurité. Nous euh, essayons aussi de bâtir des capacités et euh, un potentiel des communautés locales pour, la, pour, ce, pour affronter ce type d'événements. En ce qui concerne donc les normes pour la cybersécurité, il faudrait se référer ici euh, au compte rendu de 2008 ou 2008-2009 qui concerne le GhostNet. C'était l'un des événements euh, importants auxquels on a eu affaire. Donc si nous regardons ce type d'événements, nous avons affaire à des événements qui, euh, qui, euh, qui sortent des normes encore. Il y a des normes qui sont créées, peut-être pas au niveau de l'ONU, mais au niveau, euh, mettons, régional. Donc nous devons réfléchir à quelles sont ces normes et comment elles sont utilisées par euh, différents pays par différents États. Et en même temps, il faudrait euh, dire quelque chose sur euh, la manière de punir les euh, criminels ou euh, ceux qui ont causé ces attaques. Évidemment, ce n'est pas facile, mais il faut créer des mécanismes en cette matière. Donc euh, ici, j'aimerais souligner cela du point de vue de notre organisation. Si nous regardons, par exemple, les attaques en 2009, nous avons euh, nous avons commencé à réfléchir à l'époque, à savoir comment identifier d'où provenait euh, l'attaque donnée. Parce que nous avons des informations qui, euh, qui ont été utilisées pendant cette attaque et c'était des informations qui avaient été utilisées par le gouvernement chinois. Donc nous ne savions pas comment approcher ça, nous n'avions pas de solution, de réponse à cette question. Mais maintenant, je pense qu'on peut travailler plus en profondeur à ce sujet. Je me ferai plaisir de répondre à d'autres questions, mais j'aimerais souligner ici les questions, la question qui concerne... De, de savoir quels sont les normes dont on a besoin. Nous avons besoin, à mon avis, à mon avis des normes qui concernent en particulier l'infrastructure, surtout l'infrastructure critique. Mais qu'est-ce que l'infrastructure critique, après tout euh, Nous euh, tous, je pense, nous comprenons ce que c'est que l'infrastructure critique. Mais nous la euh, regardons euh, essentiellement en matière de, donc en catégorie d'infrastructure physique. Alors que souvenons-nous que l'infrastructure critique a aussi euh, une dimension soft. Pour nous, par exemple, l'infrastructure critique est notre euh, site internet, parce que c'est par notre site que nous... Euh, agissons. Alors nous devons vraiment réfléchir sur la définition de l'infrastructure critique pour les différentes entités, parce que si nous voulons adopter, adopter une approche euh, multilatérale, nous devons euh, vraiment euh, faire cela. Je, remercie, je te remercie pour ces remarques. Il me semble en effet euh, que de, devant nous, il y a encore beaucoup d'enjeux mais nous faisons déjà des euh, progrès, nous allons dans la bonne direction. Nous devons réfléchir euh, à ce que nous voulons encore faire. Et il me semble que l'une des, euh, des conclusions est celle que les normes sont nécessaires, sont utiles, et les normes que nous avons aujourd'hui pour éviter, nous, pour nous éviter les incidents qui ont, qui ont eu lieu dans le futur et qui sont sur notre liste. Donc, euh, il nous reste beaucoup de choses à faire, surtout en ce qui concerne la protection de l'infrastructure critique dont nous venons de parler. On va passer à Eneken maintenant, qui, j'espère, nous présentera ses opinions et ses réflexions sur euh, les conclusions qui résultent euh, des. Conclusion formulée par notre groupe de travail. Merci beaucoup, Chital. J'aimerais euh, d'abord m'offrir à ce qu'avait dit mallory en, plus, en fait, de, à la question qu'elle a posée sur euh, les tendances présentes. Je suis euh, chercheuse. Je travaille dans un petit institut d'études qui euh, s'occupe des politiques en, dans le super espace. Nous analysons le niveau de discours international euh, sur le sujet de la cybersécurité, mais aussi euh, nous travaillons sur l'état de la mise en œuvre des normes. Et je dirais que nous identifions à présent des tendances parallèles qu'il serait bon de mettre en cohérence dans le cadre des discussions qui sont menées euh, à l'ONU. Souvenons-nous qu'il est trop tôt pour fêter le succès des normes concernant la cybersécurité. Il me semble que nous agissons dans une espèce de bulle fermée. Donc nous parlons de normes qui concernent la cybersécurité qui sont euh, compréhensibles pour nous, mais nous nous voyons sur un niveau théor théorique d'accord de, de, de, de, politique alors qu'il faudrait passer à l'étape de la mise en œuvre et euh, de, euh, du, de, du fonctionnement réel de ces normes pour savoir si, si elles fonctionnent réellement, si elles sont mises en œuvre de manière réelle par les euh, gouvernements des différents pays. Ici, si sur ce forum, nous devrions le dire que nous avons énormément besoin de travail concentré sur... Euh, euh, euh, ou sur le respect de ces normes. On peut dire que ces normes ne sont pas des normes qui ont pour objectif de, de limiter ou de freiner euh, les, les programmes potentiellement nocifs. Et lors de l'élaboration des recommandations de l'UNGG, ainsi que de recommandations du groupe intergouvernemental d'experts. Nous en avons parlé aussi, que nous devions être conscients des implications euh, que c'est des normes plutôt abstraites. Et, euh, il serait bon de savoir qu'il y a des normes différences entre le respect de ces normes dans différents pays. Souvenons-nous que les gouvernements des pays et les représentants de la, euh, du secteur technologique ne sont pas nécessairement en état d'arriver à un consensus sur qui devrait prendre la responsabilité sur la mise en œuvre de ces normes. Euh, sur le chat, il y a eu aussi une question concernant la, les pressions du côté euh, de l'environnement. et nous devons réfléchir euh, sur d'où vient une telle pression est-ce que c'est les organisations de la société civile ou est-ce que ce sont, ce sont peut-être des spécialistes des groupes spécialistes en matière de cybersécurité ou est-ce peut-être de la pression qui nous vient de, de la part des organes publics une synergie, une synergie serait Bienvenue, ce qui nous permettrait de fêter le, le respect euh, plus efficace de ces normes. J'espère que je pourrai encore continuer mes travaux. J'ai commencé par dire que nous fonctionnons dans une espèce de bulle, n'est-ce pas une Bulle cybernétique. Et il sera important maintenant de comparer les normes concernant la cybersécurité avec les normes qui... Euh, était euh, contraignante avant l'ère du cyberespace. Je pense que ce que nous avons fait pour la société de l'information ne devrait pas euh, être oublié. Merci, Nickel, pour ces remarques. Un grand merci pour tes indications concernant le, ce sur, le, sur quoi nous devrions nous concentrer dans le futur. Maintenant, Siena, j'espère que Siena est avec nous, en ligne. Je suis un peu perdu parce que nous sommes nombreuses ici sur Zoom, mais je suis heureuse de vous voir tous. Ceux d'entre vous qui ont lu le compte-rendu savent que l'un des incidents dont nous avons parlé concernait l'utilisation de, de, du programme Pegasus. Nous avons dit que nous manquions de principes concernant le respect des normes en particulier des normes qui euh, se traduisent en droits de l'homme, qui, qui ont un impact sur le droit de l'homme, une des recommandations concernant ce sujet. Donc je voudrais justement passer la voix à Siena et demander si tu as peut-être encore d'autres réflexions concernant la méthodologie des recherches que nous menons. Je comprends you que tu as uh, besoin d'aide pour brancher ton microphone. Oh. Just... Hey <laughs> really this, here, but, uh, Je m'excuse. Je n'étais pas en mesure de brancher mon micro, mais j'y suis arrivé uh, quand même. Uh, Merci uh, beaucoup de m'avoir uh, invité uh, à participer uh, à cette à ce colloque. Euh, les énoncés, les commentaires que j'ai entendus, c'était très, tous très intéressant. Alors maintenant, peut-être très brièvement, je vais me présenter. Euh, je suis spécialiste senior euh, des questions juridiques dans le cadre de l'organisation 6 du laboratoire 6. Nous sommes un laboratoire interdisciplinaire affilié à l'Université de Toronto au Canada. Et nous travaillons sur la euh, sur l'analyse d'outils ciblés de surveillance et quel leur impact sur les droits de l'homme. Donc nous menons des campagnes de toutes sortes pour euh, euh, la sensibilisation au sujet de la supersécurité Depuis 2016, en particulier, nous spécialisons dans les recherches concernant les programmes d'espionnage de, tels Pegasus, fournis par le groupe NSO. Le groupe NSO qui est fournisseur de ce logiciel pour les gouvernements nationaux est l'objet de nos recherches, de nos analyses. J'aimerais souligner que les normes dont nous parlons ici doivent euh, se traduire en un cadre euh, juridique sérieux, que nous, de manière à ce que nous puissions limiter les incidents euh, de, de, de, de cybersécurité. Je pourrais donc euh, peut-être parler plus en détail sur ces normes, mais je pense que beaucoup d'intervenants euh, en ont déjà parlé, donc je ne vais pas le faire maintenant, une chose quand même que j'aimerais souligner ici, c'est que nous devons développer des normes et des principes concernant la mise en œuvre de réglementations euh, dans le secteur qui est responsable de la création de programmes euh, de, qui servent à la cybersurveillance. Je pense que nos travaux maintenant euh, ont pris de l'élan nous sommes engagés euh, dans des procédures juridiques qui se déroulent aux États-Unis contre le groupe NSO qui est fournisseur de, de logiciels de surveillance. L'administration du président Biden a exprimé ses engagements euh, pour euh, cette enquête. Nous sommes donc engagés aussi dans les travaux qui concernent les nouvelles réglementations qui sont mises en place dans l'Union européenne. Les sociétés privées aussi qui ont euh, des ressources euh, travaillent avec nous en matière de euh, euh, concernant les droits de l'homme. Nous avons c'est une société qui est responsable pour fournir cette, cette technologie de télé de cybersurveillance, euh, et ce, cette NSO doit être pris sous la loupe pour ainsi dire. Nous devons comment comprendre de quoi devraient avoir les mécanismes de libération de nouvelles normes. Ça serait tout pour ma part. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Des remarques utiles, instructives. Ma proposition serait maintenant la suivante. Je voudrais en fait m'adresser directement à Mallory. Euh, je sais que vous êtes seule à être présente parmi nous là-bas à Katowice. Voudriez-vous euh, commenter plus avant les sujets que nous avons mentionnés jusqu'ici Y a-t-il des recommandations qui vous paraissent particulièrement euh, essentielles en ce qui concerne les direction à prendre pour nos travaux à l'avenir Est-il effectivement problématique que nous euh, travaillons encore en, temps un peu que, un, en étant un peu hors sol, un peu dans notre bulle Et Comment pourrons-nous faire face à l'avenir aux attaques de type Zero Day euh, Comment vous imaginez-vous nos travaux à, à l'avenir Merci beaucoup. Je vais réagir avec plaisir à certains des commentaires qui ont été faits ici ensuite parce qu'on va à quelque chose de plus ouvert. Certains d'entre vous ont parlé responsabilité. Qui doit être tenu responsable, qui doit être puni pour tel ou tel acte de, de cyberterrorisme, de, de cybercriminalité. J'ai euh, une certaine expérience pour ce qui est de l'analyse des manières dont les incidents en matière de, euh, de cybersécurité, les conséquences que ça peut avoir pour les militants, pour les journalistes, pour, pour ceux qui en sont souvent victimes. Euh, et en fait, si, si on imagine... Enfin, il faut imaginer, il faut se mettre dans la tête qu'il est, euh, est souvent difficile de faire porter les responsabilités aux auteurs de tels actes. Et euh, or, ce sont des, des individus concrets qui sont victimes. Donc il est, vous pouvez vous imaginer à quel point le sujet est, est essentiel. Si on est en, me, en mesure de dire... Donc, il est plus facile de faire porter la responsabilité aux auteurs quand on, quand on, quand on a 100% de certitude. Nous, dans, dans le cadre de nos travaux, nous avons pris en considération des effets d'échelle euh, importants. Pensez maintenant aux cas de surveillance généralisée, aux, aux cas de zero scale. Vous savez, ce ne sont pas toujours des incidents. Euh, L'échelle n'est pas toujours... Immense. On a parfois des attaques effectivement qui touchent un, un nombre important de, de victimes, mais on a des attaques plus modestes qui n'en sont pas moins lourdes de conséquences. Euh, Demandons-nous à chaque instant comment définir les questions d'échelle, ce que ça veut dire quand on dit qu'une attaque a été lourde de conséquences, qu'est-ce qu'on qu qu entend par là Les attaques de type Zero Days par exemple, les, les rançongiciels, comment est-ce que... Euh, vous voyez, ce sont, des, ce sont, des, ce sont des, euh, des solutions, des techniques autour desquelles de, des secteurs d'activité sont créés. Et au lieu de faire des études, un peu comme cette année, peut-être devrions-nous analyser les trajectoires d'activité, euh, voir quel est le vecteur d'attaque, de quelle manière autour de tel ou tel... Euh, le euh, logiciel malveillant a été créé, tout un écosystème économique, parce que c'est tout un secteur économique maintenant, les, les logiciels malveillants. On a tout un, toute une chaîne d'approvisionnement, de services. Voyons comment, comment le, la, la pègre numérique s'organise et, et se crée. Et faisons en sorte que les infrastructures soient en sécurité. Il existe certaines limites au-delà desquelles... Les États euh, ne pourront pas euh, évoluer. Il y a des limites à ne pas dépasser par les États. Et ces limites, il faut qu'elles soient claires, contraignantes. Il faut qu'il y ait vraiment des, euh, des bornes à ne pas dépasser. Je vais me permettre d'illustrer mes propos par un, par un exemple. Nous, on est en train de coordonner nos efforts pour, pour, une, pour éliminer carrément les, les attaques de type Zero Days. Euh, alors, en même temps, le temps me fait défaut, donc je vais peut-être laisser la parole aux autres. J'imagine que vous avez des commentaires et des questions. D'ailleurs, voilà une question euh, de ma part, pour, pour commencer, que je pose à tous les intervenants. Et cette question est la suivante. De quelle manière ces groupes qui mettent au point des normes mondiales en matière de cybersécurité peuvent garantir la participation la participation aux travaux des parties prenantes les plus intéressées, directement intéressées, notamment les victimes, par exemple. De quelle manière, comment est-ce qu'on peut faire pour impliquer les parties prenantes directement intéressées aux travaux visant à créer de nouvelles normes. Chris Merci beaucoup pour cette question. Nous ne, nous ne parlons pas ici uniquement d'États. Les auteurs ne sont pas forcément seulement des, des États, il y a de nombreux autres groupes qui doivent être représentés, à mon sens. Lorsque les gouvernements étatiques parlent de mettre en application, d'introduire de nouvelles normes, souvent ce qu'on a à l'esprit, ce qu'on a à l'esprit, ceux qui s'expriment, c'est leurs normes, leurs normes nationales, qui régissent les, les interactions entre, entre leurs États et les autres États. Mais vous savez, il y a quelques années, j'ai fait une présentation d'introduction lors d'une rencontre internationale. J'ai parlé des normes euh, mises au point par, par l'ONU et je parlais de, de, des équipes Certes, Ce sont des équipes de, de réaction rapide à des, à des attaques numériques. J'avais l'impression qui était la mienne et que les auditeurs n'avaient aucune idée de ce dont j'étais en train de parler, ce qui semblerait montrer que les efforts réalisés par l'ONU n'ont pas vraiment de, euh, de prise sur le, sur le réel. Euh, en tout cas, sur l'état des connaissances parmi, parmi les masses, parmi les laïcs. Euh, et je voudrais aussi euh, faire référence à ce qui a été dit par Chital Kumar tout à l'heure, à savoir que les résultats de nos il faut partager les résultats de nos, de, nos, de, nos, de nos travaux avec le plus de monde possible. Il faut que nombreux soient ceux qui, euh, ceux qui peuvent bénéficier des résultats de notre travail. Je pense qu'à l'avenir, il sera intéressant de voir si euh, à partir du moment où on a été en mesure de dire telle tel ou telle attaque a été euh, perpétrée par tel ou tel auteur, est-ce qu'effectivement euh, les punitions, des sanctions ont été prises Parce qu'il est difficile souvent de connaître les auteurs, mais est-ce qu'on arrive vraiment à, à, à, à faire payer les à faire payer la note aux auteurs une fois qu'ils sont identifiés. Merci, lop 5. En ce qui nous concerne, nous avons commencé, on pourrait dire, que nous avons lancé les travaux de notre propre équipe de réaction rapide aux cyberattaques. C'est un organisme de type société civile. C'est une association, dans notre cas. En lisant le rapport du GGE, on se rend compte qu'il est également question de créer de nouvelles possibilités, mais le plus souvent, les rapports de ce type se concentrent sur ce qui pourrait être fait au niveau des États. Il me semble que les initiatives de ce type doivent impliquer d'autres groupes des groupes disposant des connaissances techniques qui, qui s'imposent. Il faut qu'il s'agisse d'une coopération entre la société civile et les agences gouvernementales, de manière à ce que les, les formes, les équipes... Les groupes de réaction rapide se composent non seulement de sociétés civiles, enfin non seulement de gens des agences gouvernementales mais aussi de gens de la société civile. Merci beaucoup. Merci Lopsang. Excellent exemple effectivement de la manière dont nous devrions renforcer la coopération avec les représentants des divers groupes sociaux. Je pense que c'est effectivement une remarque très précieuse, instructive. Merci de nous d'avoir partagé ce commentaire avec nous. Je, il me semble que quelqu'un voudrait prendre la parole du côté de notre plateforme à distance. Vous pouvez y aller. Vous pouvez parler. On dirait qu'on a un souci audio, au moins audio, avec la plateforme à distance. Nous vous recontacterons. Entre-temps, je ne sais pas si c'était Shérif ou Ziane, mais on va, je vais passer à Shérif qui est juste à côté de moi, à l'écran. Je vous en prie, Sherif. Merci. Moi, je, je voudrais ici euh, souligner des points qui ont été soulevés, notamment ce qu'a dit, qu dit Chris, par rapport à l'importance de renforcer la coopération entre diverses parties prenantes, divers milieux, qu'il s'agisse d'agences gouvernementales, d'entreprises d'entreprises du secteur, d'associations, d'individus. Il est souvent difficile de, de lancer ce type de coopération, sauf lorsque des efforts vraiment concrets sont, sont pris sur un projet donné autour duquel les, les entités, effectivement, peuvent se réunir. Les normes en matière de cybersécurité ont été mises au point, ont été rédigées par des entités étatiques. Mais il existe des, des corps qui montrent euh, des voix qui disent que d'autres parties prenantes devraient également participer à la création de normes. Je pense qu'il est extrêmement important de travailler à une approche multilatérale de ce type. Je travaille pour les agences gouvernementales, mais je travaille aussi pour l'université, pour un centre de recherche. Il est important de coopérer, de coopérer dans le cadre d'une un, confiance réciproque, de réaliser toutes les missions s'impose afin de relever les défis liés à, aux aspects cybersécurité. Cyber est très important également euh, d'échanger les meilleures pratiques et de les mettre en application dans la réalité. Pour ce qui est de la responsabilité, pour ce qui est des, euh, de déterminer les auteurs de, des attaques, on ne sait pas si c'est un groupe de malfaiteurs, si c'est un rançongiciel dont le, le but est purement crapuleux, ou si ce sont des motifs politiques. Euh, on ne sait jamais quels sont vraiment les... Souvent, on ne sait pas quels sont les, les mobiles. Mais euh, la coopération pourrait rendre les choses plus faciles. Cela euh, ça, ça, ça permettra de, de mener des enquêtes mieux organisées, plus profondes et plus, et plus tenaces. Euh, aux états unis il y a eu une attaque des infrastructures de l'énergie ont été attaquées. Il s'avérait que c'est un groupe russe qui avait, qui avait coopéré en l'occurrence sur ce projet avec des Américains. C'est ce qui a permis de, de, de voir finalement qui était qui était aux commandes, qui était le commanditaire. Il est important de de souligner cette, les coopérations de ce type et puis de voir que les différents groupes de parties prenantes euh, ont a, accès à diverses ressources et je ne parle pas ici uniquement des entités étatiques mais aussi d'autres justement des, des des acteurs non gouvernementaux des, des acteurs non gouvernementaux d'où l'importance d'une approche multilatérale merci beaucoup shérif euh, très pertinent nous allons maintenant passer à, à, à l'apport que vous voulez euh, faire notre, aux éléments que vous voulez apporter notre plateforme à distance, à DRACA. Merci beaucoup. Nous savons que la jeune génération ou les jeunes générations sont les générations les plus vulnérables aux attaques. Comment donc faire en sorte que nos travaux contribue à, à protéger les jeunes, les représentants des jeunes de la jeune génération dans le cyberespace. Merci beaucoup. Euh, qui voudrait répondre à cette question Vous pouvez répondre soit via la messagerie, vous pouvez aussi répondre dans le rapport qui présentera les conclusions de cette discussion, car nous n'avons plus vraiment le temps de, de, vraiment de, de répondre de vive voix. Euh, Passons donc à, euh, au résumé. J'espère que nous allons pouvoir justement formuler des conclusions. Oui, oui, nous passons justement en conclusion. Ainsi, qu'avons-nous entendu Eh bien, nous avons entendu dire que les, euh, les études menées par nos groupes étaient une bonne chose et que la méthodologie, que nous, la méthodologie appliquée était sérieuse. Nous voyons que ces études sont utiles et permettent de diagnostiquer certains problèmes, qu'il serait bon de collecter d'autres bonnes pratiques En la matière. Nous avons également entendu dire qu'il était important que nous prenions en compte le contexte le plus large possible, de ne pas rester hors sol, de ne pas rester dans une bulle, de coopérer avec diverses parties prenantes. Je vois que beaucoup de choses se passent. Euh, beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes positifs sont à l'œuvre, euh, faire des rapports sur les, sur les vulnérabilités, sur les points faibles, les trous dans la défense, essayer de faire des enquêtes, mener des enquêtes à chaque fois qu'une attaque est menée, voir les dangers représentés par le marché noir. Euh, où on vend, euh, Vous savez qu'on peut acheter des informations concernant les vulnérabilités dans les systèmes. On voit donc que beaucoup de choses euh, se passent et encore beaucoup de choses aussi qui peuvent être euh, améliorées. Nous pouvons continuer nos analyses. Souvenons-nous qu'il y a euh, des, toujours des lacunes pour ce qui est des normes concernant les programmes espions, ce qui signifie qu'il est important de continuer à adopter des normes. Il est important que les, les cadres juridiques soient de plus en plus adaptés, sérieux et respectés. Pour ce qui est des conclusions, eh bien je pense que les normes en matière de cybersécurité qui existent aujourd'hui sont seraient, seraient et continueront d'être utiles, peuvent nous permettre d'éviter des événements malheureux en matière de cybersécurité tels que ceux dont nous avons été témoins ces derniers temps. Les normes, donc, sont efficaces. Il faut continuer à les améliorer, à les perfectionner. Je m'en tiendrai là, car le temps nous fait défaut. Nous allons devoir terminer ce colloque. Oui, merci, mais je voudrais tout de même, Martin, ici, vous présenter quelques liens. Ce sont des, des, des liens grâce auxquels vous pourrez obtenir plus d'informations. Vous pourrez consulter des documents euh, liés par rapport à leur... Pour leur de leur contenu à, à celui de notre discussion d'aujourd'hui. Merci à ceux qui étaient là-bas sur place à Katowice. Merci à ceux qui étaient connectés sur Zoom ou depuis Dakar. N'hésitez pas à consulter les documents que je mets ici à votre dis disposition à l'écran. Je vous assure qu'ils en valent la peine. Je voudrais maintenant rendre la parole à l'intervenant suivant qui représente justement le forum des meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Merci beaucoup. Ce forum de meilleures pratiques fonctionne depuis 2016. Dans le cadre de ce forum, nous travaillons sur des questions importantes concernant la cyberséc cybersécurité. Donc, au début de l'année, on a invité tous les bénévoles et les parties prenantes à euh, amener leur contribution aux travaux de notre groupe. Et là, j'aimerais remercier à tous ceux qui euh, ont décidé de soutenir nos travaux. Je remercie énormément. En ce qui concerne les conclusions de cette session, je pense qu'elles deviendront une inspiration pour nous tous, euh, pour les chercheurs, pour les états concrets et pour d'autres parties prenantes. Nos rapports sont accessibles sur le site de Sommeil igf Martin vous a euh, montré le lien. Je vous remercie et je ferme la session.